Mes chers étudiants, je voulais m'adresser à vous avant le concours de PASSES. Vous vivrez dans quelques jours un instant inoubliable. Vous serez entouré de milliers d'étudiants qui vous aiment. Vous vous sentirez aimé par vos professeurs, respectés par la faculté, coucouné par vos condisciples. Et je vais vous dire, ce concours, c'était le plus beau moment de ma vie. Et je ne doute aucunement que ce sera sans doute le plus beau moment de la vôtre aussi. Et donc j'ai un conseil à vous donner. C'est vraiment de profiter de chaque seconde et de la savourer comme un moment inoubliable. J'ai un deuxième conseil à vous donner qui concerne l'épreuve de biostatistique. Vous Papa, ferez bien attention. Oui Papa, qu'est-ce que tu fais euh, Rien, je, je joue sur l'ordinateur. Je... Non, mais dis donc, tu te manques de moi, tu fais un quart de statistique. Je t'avais dit de ranger mes chouettes.